La réunion de ce matin renouvelle une fois de plus la détermination du pays à faire face et surtout faire de cette problématique une priorité des politiques, des programmes et des plans d'action nationaux. Sur ce, Mesdames, Messieurs, j'invite le ministre de l'Environnement, M. James Cadet, à prendre la parole. Monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement. Messieurs les membres du Comité national sur les changements climatiques, Mesdames, Messieurs en vos rentes et qualités, Mesdames, Messieurs du secteur de la presse, Bonjour. Tout d'abord, je tiens à rappeler à toute l'assistance et au grand public qu'aujourd'hui, c'est la Journée mondiale du climat. Et c'est en cette occasion que, le premier ministre, le docteur Ariel Henry, va consacrer cette journée pour lancer le CNCC, le Comité national sur les changements climatiques, et il va profiter également pour présenter officiellement le plan national d'adaptation. Et en, termes de, en guise de contexte, je dirais que l'accord de Paris, en décembre 2015, c'était la, 21, la 21e conférence des partis sur les changements climatiques, où le Parlement haïtien a marqué un tournant important dans la lutte contre les changements climatiques en Haïti en ratifiant cette convention. Un accord, l'accord de Paris, inaugure un nouveau cadre d'engagement de coopération et de riposte mondiale face au changement climatique. On parle dès lors de la gouvernance mondiale climatique. L'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de cette convention est repris, alors parlant des objectifs de cette convention, est repris dans différents documents dont le principal document est la contribution déterminée au niveau national, où chaque pays dit clairement leur niveau d'engagement et dans quel secteur. Nous avons eu, en 2016, notre première, notre première contribution déterminée au niveau national, ce document, et selon les, exig les, exig les exigences de la, de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, on doit réviser ce document, la CDN. Réviser, c'est pour les pays qui avaient une CDN dont l'horizon temporel s'étend jusqu'à cinq années et une nouvelle CDN pour les pays dont leur CDN... Alors, c'est le contraire, c'est réviser pour les pays dont leur CDN s'étend sur un horizon temporel au-delà de cinq années. Mais reprendre totalement la CDN, c'est pour les pays qui ont une CDN qui s'étend sur cinq années. L'horizon temporel de la CDN d'Haïti s'étendait sur 2030. Cette année, on a dû réviser la CDN, alors on a une nouvelle génération de contributions déterminées nationales où on a rehaussé les ambitions d'Haïti face au changement climatique. C'est l'importance du Comité national sur les changements climatiques, c'est d'assurer la cohésion, la coordination, de, non seulement de la Convention 4 des Nations unies sur les changements climatiques, mais également des différents documents de politique et de stratégie, notamment la politique nationale sur les changements climatiques, notre contribution déterminée au niveau national, maintenant le plan national d'adaptation que le Premier ministre, qui est aussi le président du Conseil national, le comité du président du Comité national sur l'échange climatique, va présenter au grand public. Je dirais que ce comité trouve sa base juridique dans le décret organisant le ministère de l'Environnement dans son article 6, publié le 16 septembre 2020. Selon ce décret, le CNCC est donc considéré comme une plateforme multisectorielle chargée de l'orientation générale des politiques publiques en matière de changement climatique, assure également la coordination de la préparation des rapports tels la communication nationale, les rapports révisés biannuels. Également, ce comité est chargé de coordonner le processus de recherche de financement et la participation d'Haïti aux négociations internationales sur le climat. L'on se rappelle qu'il y a la participation d'Haïti à la COP 27, et la COP 27 a eu lieu en Égypte, et c'était du 6 au 18 novembre dernier. Haïti avait bien et bien participé, et la délégation haïtienne a su défendre le positionnement du pays, le positionnement d'Haïti, et j'en profite pour saluer les représentants qui sont là, la chef de la délégation, la directrice des changements climatiques, Madame Gerti Pierre, qui est là. Le travail technique du CNCC est assuré par des groupes thématiques. Ces groupes sont donc des mécanismes de consultation du CNCC qui seront mis en place pour s'occuper des thèmes spécifiques concernant les changements climatiques. Ces groupes thématiques sont agriculture et changement climatique, changement climatique et ressources en eau, changement climatique et énergie, changement climatique et tourisme, changement climatique et aménagement du territoire au transport, changement climatique et santé, changement climatique et croissance verte économique. Je tiens à rappeler que la mise en œuvre de la Convention ou d'autres documents connexes, les instruments juridiques internationaux nationaux n'est pas une tâche facile. Nous avons besoin de beaucoup de ressources humaines ou matérielles. Nous avons besoin également d'un financement adéquat. Mais on doit avoir également des documents bien préparés, bien ficelés, tels le Plan national d'adaptation. Le Plan national d'adaptation au changement climatique tire son origine dans la décision 5 de la COP 17, touchant la planification de l'adaptation. Cette décision se base sur le constat que les risques climatiques contribuent à amplifier les problèmes des pays en développement, particulièrement des pays moins avancés, et la nécessité d'abandonner, d'abonder la planification de l'adaptation dans le contexte plus large de la planification du développement durable. On doit tout aussi faire ce rappel que Haïti est un petit état insulaire Haïti n'est pas un grand émetteur de gaz à effet de serre, mais au nom du principe international, au nom du grand principe de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, nous sommes tous responsables à un degré moindre et de manière différente, diversifiée. Haïti s'engage et Haïti veut contribuer. Le PNA a trois fonctions essentielles. En tant que processus, il est soutenu par des travaux sur l'adaptation menée par l'observation et la recherche, l'analyse, l'évaluation, l'établissement des priorités, la planification, la mise en œuvre, l'établissement de rapports, le suivi, l'examen et l'évaluation. Et en tant que plan, il indique ce que l'on sait de la vulnérabilité et quelles actions d'adaptation sont prioritaires pour une période donnée pour le pays. Ce document sera présenté techniquement par le point focal national, plan national d'adaptation, M. Raoul Vital, et j'en profite également pour saluer l'effort, la contribution de l'ambassade de Taïwan, qui a compris la nécessité de travailler avec Haïti pour la mise en œuvre de ces différents documents, notamment la CDN, où Haïti prend en compte des mesures doivent prendre en compte, des mesures d'atténuation et des mesures d'adaptation. En matière d'atténuation, nous avons ciblé beaucoup de secteurs. Il y a les déchets, il y a le secteur de l'énergie et il y a le secteur également agroforesterie, agro affectation des terres. Mais grâce au financement de l'ambassadeur, de l'ambassade de Taïwan, nous avons pu mettre ensemble de secteurs pour donner une réponse satisfaisante à certaines communautés. Nous avons travaillé autour du secteur de l'énergie et autour du secteur agroforesterie, affectation des terres, en améliorant la situation des communautés, en apportant, en installant des pompes solaires pour irrigation. 25 pompes doivent être installées, et 9 sont déjà installées. J'en profite pour remercier M. l'ambassadeur. Et aujourd'hui, je crois qu'on procède à l'inauguration de six stations, trois à Petit-Gouave et trois dans le nord-ouest. Si vous me permettez, M. le Premier ministre, maintenant président, pas maintenant, président du CNCC, j'aimerais inviter M. l'ambassadeur à placer quelques mots. M. l'ambassadeur. Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Environnement, mesdames et messieurs le ministre et secrétaire d'État, monsieur le représentant résident du PNUD, mesdames et messieurs au rangs, titres et qualités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir et une joie réelle que je me, que je me suis parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie et à ma connaissance, qui couvre trois perspectives. D'abord, bien sûr, c'est fêter, la journée mondiale du climat. Et deuxièmement, c'est la présentation officielle du plan national d'adaptation au changement climatique. Et troisièmement, c'est de faire une inauguration symbolique pour les six euh, systèmes de bandeaux solaires, ba, ba, systèmes de à bombage à énergie solaire dans le cadre de la coopération Taiwan-Haïtienne. Alors, il y, a proverbe, il y a un proverbe qui dit, dans une course, si on va tout seul, on peut, on peut aller plus vite. Mais si on veut aller, si on va, si on va ensemble, on peut aller plus loin. La République Chine de Taïwan est un pays d'amis qui cherche toujours à accompagner sa seule République d'Haïti pour aller au plus loin. Euh, ceci depuis plus de 66 années de relations diplomatiques. Euh, avec un lien ferme et fraternel. Situé à une situation, euh, situé à une euh, géographique euh, insulaire euh, similaire comme Haïti, Taïwan est conscient et partage les mêmes soucis que l'Aïtien euh, vis-à-vis au changement climatique. C'est la raison pour laquelle, depuis 2019, nous avons introduit le système euh, de pompage à énergie solaire dans une première phase avec 17 systèmes et maintenant nous sommes dans la deuxième phase avec 25 parce que nous constatons c'est une, une des meilleures solutions pour faire face au changement climatique et ainsi pour atteindre les objectifs de développement durable. nous sommes, nous sommes actuellement nous avons installé 9 parmi les 25 et j'espère qu'il en reste 16, et l'installation se fera au fur et à mesure quand les, quand les conditions se permettent. Je tiens à cette occasion pour remercier M. le Premier ministre pour son soutien, son réserve, M. le ministre de l'Environnement, ainsi que son équipe pour le travail en permanence pour apporter des résultats concrets pour ce projet. Et n'oublions pas que également notre société taïwanaise, qui est SPICTEC, qui est fabricant et installateur de ce, pro de ce programme, de ce bel beau programme. Je salue également le ministre de l'Agriculture, parce que le projet, éventuellement, c'est pour avoir une meilleure récolte de produits agricoles dans l'avenir. Encore une fois, ensemble, nous pouvons aller plus loin. Ensemble, on y arrivera, quoi qu'il arrive. Quelles sont les grandes lignes du PNA quels sont les secteurs clés quelle période, Sur quelle période s'étend-il Quel est le budget estimatif de ce grand document Eh bien, mesdames, messieurs, je vais inviter le point focal euh, du plan national d'adaptation, M. Raoul Vital, qui est directeur de l'Observatoire de la qualité l'Environnement, au ministère de l'Environnement, qui va venir pour faire cette présentation pour nous. Monsieur Vital. Tuspena, j'ai joué le rôle de, de point focal et j'ai partagé cette tâche avec euh, mon collègue euh, du ministère de la Planification, Monsieur Hébert pérez Peltro. Et malheureusement, au moment de planifier cette activité, il est parti un peu trop tôt. Et, et il n'est pas là aujourd'hui. Mais je crois que son empreinte est très forte euh, dans euh, ce plan national d'adaptation. Alors, je veux lui rendre hommage en faisant cette présentation. Donc, je crois que M. Peldro a été euh, un fonctionnaire et soucieux de, du pays et qui s'engage pour que Haïti euh, s'adapte au changement climatique. Alors, le plan national d'adaptation au changement climatique, c'est un processus qui est, est conduit par deux ministères pour le gouvernement haïtien. C'est le ministère de l'Environnement et le ministère de la Planification. Donc, ce PNA, le PNA d'Haïti, couvre quatre secteurs prioritaires. Je vais vous parler du secteur agricole, le secteur des ressources en eau, le secteur santé et les infrastructures. Pour conduire ce processus qui a été justement un processus très participatif et itératif, on a considéré plusieurs aspects méthodologiques, notamment un inventaire de l'existant et vous vous vous souvenez peut-être qu'avant le plan national d'adaptation, il y avait le PANA, qui est le plan d'action national d'adaptation. Donc le PNA tire des leçons sur la mise en œuvre du PANA. Et on avait aussi, dans ce processus, réalisé des ateliers. Comme je vous ai dit, c'est un processus participatif. Et ces ateliers, on les avait réalisés dans tous les dix départements du pays. Et c'est à partir de ces ateliers qu'on a pu identifier les options d'adaptation prioritaire. Et bien sûr, et le processus a eu euh, la validation des experts nationaux et internationaux qui travaillent, bien sûr, euh, sur le changement climatique. Donc, à partir de euh, ce processus participatif, revue de littérature, réalisation d'ateliers et d'experts, on a pu établir la vision du PNA d'Haïti. La vision qui est exprimée dans le PNA est celle-ci. Haïti, un pays de plus en plus résilient au changement climatique où le renforcement des capacités adaptatives de toutes les communautés et l'adaptation prise dans ces multiples dimensions et alimentée par des données robustes sont au centre des processus de planification et de matérialisation du développement national. Donc, c'est cette vision qui est exprimée à l'horizon de 2030 dans le plan national d'adaptation d'Haïti. Donc, le PNA vise quatre principaux objectifs. Le premier objectif, c'est augmenter la résilience climatique dans les secteurs prioritaires du PNA, c'est-à-dire les quatre secteurs que je viens de citer, le secteur agricole, les ressources en eau, la santé et les infrastructures. Le deuxième objectif, c'est le renforcement du capital humain pour la planification, la mise en œuvre et le suivi, évaluation de l'adaptation au niveau national. Le troisième objectif, c'est améliorer le cadre juridico-légal en lien avec l'adaptation des secteurs socio-économiques prioritaires, et le quatrième objectif, c'est formuler mettre en œuvre des plans nationaux d'adaptation et des plans communaux d'adaptation au changement climatique pour au moins la moitié des communes. Oui. Donc, à partir de ces objectifs et à partir des ateliers départementaux qu'on a pu réaliser, on a identifié 340 actions et ces 340 actions, c'est des actions qu'on qu avait identifiées dans chaque département et on les a classées aussi par secteur. Donc on a identifié 89 actions d'adaptation dans le secteur agricole, 85 dans le secteur santé, 85 dans les infrastructures et 81 dans les ressources en eau. Donc au total, 340 actions prioritaires ont été identifiées. Donc, étant donné qu'on évolue dans un univers de contraintes, c'est-à-dire les moyens de mise en œuvre, on a du fait une priorisation de ces priorités. Et cette priorisation nous a conduit à retenir 21 actions hautement prioritaires. Et ces 21 actions hautement prioritaires ont été identifiées sur la base de certains critères retenus pour cette priorisation. Les critères, les critères retenus sont au nombre de neuf. C'est-à-dire, pour prioriser une action, on verra euh, la capacité de cette action à améliorer les revenus, la capacité à améliorer la disponibilité alimentaire, la capacité à améliorer la condition des femmes, la capacité à améliorer le bien-être de la population, la protection de l'environnement, le renforcement de capacité, la capacité à créer des emplois et la capacité aussi à conduire à des changements de comportement. Et aussi, c'est une action qui peut être appropriée par les communautés. Donc, sur la base de ces neuf actions, on a sélectionné les 21 actions prioritaires. Et ces 21 actions prioritaires, on a deux actions par département. Et, et pour le département de l'Ouest, on a trois actions. Donc ce qui fait 21 actions. Donc si vous regardez bien, les actions prioritaires sont surtout dans le domaine et, du reboisement, dans le domaine de gestion des bassins versants, dans le domaine de l'accès aux ressources en eau, et, mais aussi et, euh, dans le domaine de et protection de l'environnement dans le secteur agricole. Donc, ces 21 actions sont identifiées comme hautement prioritaires. Donc, cette similitude entre les actions dans le département montre que ces actions-là sont euh, euh, des actions qui abordent le problème au niveau national. Donc, c'est ces 21 actions qui sont et, et prioritaires dans le PNA. Maintenant, quelle sera la stratégie pour euh, mettre en œuvre. Euh, les actions identifiées dans le PNA. Pas seulement les vétérans actions, les vétérans actions sont hautement prioritaires, mais ce sont les 340 actions identifiées qui sont des actions prioritaires pour adapter le pays au changement climatique. En termes de stratégie de mise en œuvre, on avait conduit une étude sur le financement et du PNA. Et cette étude montre qu'on aura besoin de 980 millions de dollars pour financer le PNA de 2022 à 2030, donc ce qui fait environ 110 millions de dollars par an. Et 110 millions de dollars par an pour adaptation, ce n'est rien par rapport au coût de l'inaction. Parce que je dois vous rappeler qu'en 2015, le ministère de l'Environnement, le ministère des Finances et le PNUD avaient recommandé une étude sur le coût de l'inaction au changement climatique. Donc cette étude a montré en 2025, on aura des coûts de l'inaction qui se chiffrent autour de 170 millions de dollars l'an. C'est-à-dire, si on ne fait rien, on va dépenser 170 millions de dollars l'an pour résoudre les dégâts. Mais si on s'adapte, on aura besoin de seulement 110 millions. Donc, on fera une économie de 60 millions chaque année. C'est-à-dire, c'est l'option à, à prendre, l'option à faire, c'est s'adapter au changement climatique. Mais pour euh, financer le PNA, on doit avoir recours à différentes euh, sources de financement. Bien sûr, on doit compter sur le financement international à travers euh, euh, des coopérations bilatérales, mais aussi à travers des coopérations multilatérales et au sein des fonds de l'ONU, par exemple, le Fonds vert pour le climat ou bien le Fonds pour l'environnement mondial et autres fonds dédiés au climat. Mais on doit aussi compter sur le financement au niveau interne, au niveau national. Et compter sur le financement au niveau national, c'est prévoir dans le budget et des fonds qui vont au financement de l'adaptation, mais c'est aussi de construire un budget qui est sensible au changement climatique. C'est-à-dire, quand on fait des dépenses, il faut voir et quel pourcentage de dépenses dans le budget qui va à l'adaptation au changement climatique. Et pour cela, on est en train de conduire avec une, une firme et, et, et un appui euh, au cadre et de l'état qui sont impliqués dans le processus de budgétisation pour voir comment considérer l'aspect changement climatique dans la budgétisation au niveau du pays. C'est-à-dire qu'on doit compter sur euh, le financement interne, non seulement au niveau de l'État, mais aussi il faut s'engager avec le secteur privé dans l'adaptation. Parce que euh, euh, le secteur privé aura ou bien a un rôle très important à jouer. Donc il faut créer des mécanismes euh, incitatifs pour permettre... De, au secteur privé d'investir euh, dans l'adaptation au changement climatique. Et aussi, il faut renforcer les capacités du pays pour euh, euh, mieux communiquer et avoir accès aux fonds multinationaux euh, euh, qui existent. Autre élément de stratégie, euh, c'est des dispositions institutionnelles qu'on doit prendre pour euh, faciliter ou accélérer et la mise en œuvre euh, euh, du PNA. Et la première disposition qu'on note, c'est assurer le plein fonctionnement du CNCC, le comité national. Et comme vous venez de le voir avec le ministre de l'Environnement, le CNCC aura un très grand rôle à jouer dans la mobilisation des ressources pour l'action climatique en Haïti. Donc, pour euh, assurer la mise en œuvre de, de, de, de, du PNA, on doit euh, assurer le fonctionnement, le plein fonctionnement du CNCC. Et on doit aussi renforcer les capacités des AND. Alors les AND, c'est les autorités nationales et désignées. Donc, ce sont des entités qui jouent le rôle d'interface entre le Fonds vert pour le climat et le pays. Donc, En Haïti, c'est le ministère de l'Environnement qui joue le rôle d'interface. Euh, Donc il faut renforcer la capacité de l'AND à construire, à monter des dossiers pour avoir accès au fond et pour présenter des dossiers, et, je veux robustes et pour euh, accélérer le processus de financement. Et la troisième disposition à prendre, étant donné que le PNA d'Haïti a été, a été élaboré au niveau national, maintenant il faut attirer ces actions, cette disposition au niveau communal. Donc pour cela, il faut prévoir des plans communaux de développement et à l'intérieur de ces plans de développement, développer ce qu'on appelle et des plans climat et, et, au niveau et, et, communal. Parce que euh, et techniquement, l'adaptation se fait au niveau local. Et la quatrième disposition à prendre, c'est euh, la mise en place d'un système de suivi des flux financiers, un système aussi et, et, et de suivi des actions euh, euh, à entreprendre au niveau euh, du changement climatique. Parce que euh, on avait réalisé l'année dernière une étude sur et le financement consacré au changement climatique en Haïti, on avait pu remarquer qu'il y a beaucoup de financement éparpillé dans les divers secteurs, société civile et autres, et qui interviennent dans euh, l'action climatique. Mais comme on n'a pas pu euh, évaluer et retracer ce, euh, ce flux financier, donc on ne peut pas euh, avoir une action cohérente euh, au niveau de l'action climatique. Donc il faut mettre en place un système de suivi et de flux financiers. Et la dernière disposition, c'est valorisation du mécanisme technologique et, et du et CNCC. La feuille de route et du PNA, alors, comme on lance aujourd'hui officiellement et le PNA, c'est-à-dire on a fini avec euh, euh, l'élaboration du document, il faut passer maintenant à la phase de mise en œuvre. Et pour la phase de mise en œuvre, on a préparé une feuille de route qui va de 2022 à 2030. C'est-à-dire à partir de 2022, cette année, on doit accélérer le fonctionnement du CNCC et mettre en place des mécanismes institutionnels adéquats pour lancer le processus de mise en œuvre. Et à partir de 2023, 23 et 25, on va concrètement passer à la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire mettre en place les actions qui sont identifiées comme prioritaires. Et à partir de 2025, on va faire une première évaluation de cette première partie de mise en œuvre et adapter le plan au nouveau contexte, aux nouvelles réalités, parce qu'on sait que Haïti, chaque année, fait face à des phénomènes météorologiques extrêmes qui peuvent affecter le fonctionnement et même l'économie du pays. Et à partir de cette évaluation, on va réadapter le plan et entre 2025 et 2029, on va passer à une deuxième phase de mise en œuvre et en 2030, faire une évaluation finale pour voir et comment on a avancé dans la mise en œuvre et du plan national d'adaptation. Alors, comme je vous ai dit au départ, c'est un processus itératif, c'est-à-dire le plan qu'on présente aujourd'hui, ce n'est pas un carcan dans lequel on va fermer jusqu'en 2030, mais on va... Et en fonction des réalités, en fonction des nouvelles conjonctures, l'adapter aux nouvelles ré réalités euh, du pays. Et en conclusion, on peut dire que pour Haïti, euh, l'adaptation, c'est une stratégie de réponse prioritaire au, ch au changement climatique. Comme vous l'avez vu avec le ministre, que Haïti n'est pas grand émetteur de gaz à effet de serre. Donc notre priorité, c'est l'adaptation au changement climatique. Et aussi, eh, il y a une nécessité eh, de mettre en place des ressources et des arrangements institutionnels efficaces pour euh, élaborer, pour mettre en œuvre l'action eh, climatique en Haïti. Et il faut surtout penser eh, à des synergies entre les différents ministères eh, sectoriels, mais aussi avec euh, des partenaires qui interviennent dans le champ du changement climatique. Donc, vous allez le voir et après, un exemple, un exemple de, de, de synergie, de partenariat avec euh, l'ambassade de Taïwan pour euh, la mise en place de systèmes de à énergie solaire. Donc, c'est un projet et, qui est, est mis en œuvre par deux ministères également, le ministère de l'Agriculture, le ministère-là, et le ministère de l'Environnement. Et c'est un projet qui vise justement à et, et renforcer l'accès à l'eau. Et ce projet, non seulement, comme le ministre l'a dit, a considéré l'aspect énergie, c'est-à-dire un, un aspect d'atténuation, puisqu'on réduit et la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet dans le secteur agricole, qui est le secteur le plus émetteur en Haïti. Mais et, et ce projet aborde aussi deux secteurs clés du PNA, qui est le secteur agricole, le secteur des ressources en eau. C'est-à-dire, avec la pompe solaire, on va mettre l'eau disponible, mais aussi si cette eau disponible va contribuer à renforcer la production agricole. C'est-à-dire, c'est un projet avec lequel on touche trois secteurs très importants pour le pays. Alors, merci de votre attention. Dit en quantité d'école. faites pas de ici, chita sous bon zébon. Si la vie n'est pas tombée, pas de l'espoir. Changement climatique qui a vu mettre de l'école pour s'éteindre l'école. Par de l'école tant sèche que cela vit long, il y a moins d'eau qui disponible pour nos jardins. Tout ça la cause en de production gaspillée. Pourtant, ce n'est pas une source à qui il y a un pays à manquer. Dans monde, chaque pays qui a cultivé la terre, c'est à quoi l'Espagne de l'eau pour nous aider à belle. L'État a essayé de comprendre Et c'est dans l'optique le ministère de l'Environnement continue d'installer un plan qui marche avec l'énergie soleil de ses côtés qui a des potentialités agricoles. Côté qui vient vivre, il y a fait captage. Côté qui manque d'eau, il y a fouillé de nuit. Comme le soleil n'y a pas émettre de gaz à effet certes pour un ancien qui était commandé avec l'énergie fossile. Il y a beaucoup de pays qui sont engagés dans la bataille pour réduire le gaz qui est capable de produire l'atmosphère. Les conseils d'Aïwan et d'Inde, a été installé le dans l'eau 48 comme le soleil, dans l'Adresse, la tibonique à l'Ouest. Cavallo a bien avancé en plus de côté, des zones qui déjà avaient de l'eau. qu'il y a dit qu'on besoin de l'eau pour la déproduite, il va a pas miser seulement sur les lapitombées. Avec le système pour soleil, le ministère a est l'autre prévénement pour la production nationale. Glocka coulée dans le canal, c'est une garantie, plusieurs préparations pour nous, et production locale pour problème est un février. C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous en mon titre de représentant résident du Programme des Nations Unies au développement en Haïti pour vous souhaiter la bienvenue à cet événement pour la signature officielle du Plan national d'adaptation, duquel on a déjà beaucoup entendu ce matin, communément appelé le PNA, coïncidant avec la Journée mondiale du climat, c'est aujourd'hui le 8 décembre 2022. Comme vous le savez, le PNA Haïti est le résultat d'un long processus inclusif et participatif à l'échelle nationale duquel vous avez vu les vidéos, tout les processus autour et au long de ces derniers 18 mois. lequel processus a permis de rassembler des acteurs issus des secteurs prioritaires pour discuter des réponses adéquates en matière de renforcement de la résilience des communautés et populations d'Haïti face aux dégradations néfastes et profondes causes par les catastrophes naturelles exacerbées par les changements climatiques. Les PNA visent à orienter Haïti vers des actions d'adaptation durable et des mécanismes pertinents pour aider les pays, à moyen et à long terme, à sortir de la situation de grande vulnérabilité face à des catastrophes. En effet, cette vulnérabilité est amplifiée non seulement par l'impact des aléas et des événements climatiques extrêmes, mais aussi par nous, les actions humaines. Ce constat a été également fait dans le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de cette année sur l'impact, l'adaptation et la vulnérabilité des systèmes naturels et humains au niveau des petits états insulaires vulnérables comme le haïti est. Les mesures envisagées dans le cadre du plan national d'adaptation sont à même d'adresser cette vulnérabilité du fait, entre autres, entre en synergie avec d'autres conventions, notamment celle de la biodiversité, dont sa 15e conférence des partis vient d'être lancée à Montréal et la Convention sur la désertification et la sécheresse. Mesdames et messieurs, le PNA Haïti s'aligne aux politiques nationales et mise sur les objectifs de développement durable, les ODD, afin d'améliorer la résilience du pays aux impacts des changements climatiques. Et le PNUD Haïti est fier, j'aimerais même dire très fier, d'avoir pu appuyer ce processus PNA ainsi que d'autres processus connexes qui représentaient pour nous un paquet indissociable à l'élaboration du PNA. Nous pouvons citer, entre autres, l'appui à la vulgarisation de la politique nationale sur les changements climatiques et la révision de la contribution déterminée au niveau national. Je profite de cette occasion pour réitérer notre engagement auprès du gouvernement haïtien pour la diffusion et l'adoption d'une stratégie de financement comme outil associé à la mobilisation des ressources, tout en appelant d'autres acteurs techniques et financiers à se mobiliser pour trouver les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan national d'adaptation. Et à ce moment, chers collègues, chers participants, je vous remercie de votre attention et encore, je vous souhaite une belle journée mondiale des climats. Merci beaucoup. Monsieur le, le directeur de cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et les secrétaires d'État. Monsieur le Secrétaire général de la primature, Monsieur l'Ambassadeur de la République de Chine-Taiwan, Monsieur le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes agences des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les cadres des différentes institutions étatiques, Monsieur, messieurs les membres du Comité national pour le changement climatique, distingués invités, Mesdames, Messieurs du secteur de la presse, chers amis. Ce 8 décembre 2022 marque la Journée mondiale du climat, dont l'objectif premier et de mettre en lumière les conséquences dramatiques du réchauffement climatique et la nécessité d'agir avec célérité, justesse et efficacité pour en limiter les effets. C'est donc pour nous, en Haïti, une date plus que symbolique qui nous donne une occasion supplémentaire pour rappeler à toutes et à tous combien les graves risques environnementaux et climatiques auxquels nous sommes confrontés en tant que petit État insulaire en développement figurent parmi les priorités de mon gouvernement. Dans cette même veine, j'ai le privilège en ce jour de procéder d'une part au lancement du comité national sur le changement climatique et d'autre part de présenter officiellement le plan national d'adaptation. Ainsi, je voudrais exprimer ma grande satisfaction de voir aboutir le processus de consultation pardon, ayant culminé à la constitution du Comité national pour les changements climatiques. Le CNCC est un outil stratégique et décisionnel qui favorisera la mise en œuvre efficace du plan national d'adaptation, mais aussi de la politique nationale sur les changements climatiques adoptée depuis 2019 ou la version révisée en cette année 2022 du document Contribution déterminée au niveau national. Ces plans et programmes convergent et se renforcent mutuellement. Ils permettent aussi d'inscrire Haïti dans la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes. Le plan national d'adaptation, pour sa part, constitue un cadre global et une référence nationale pour les actions d'adaptation en Haïti. Il est le fruit d'un processus inclusif et participatif Matérialisé par le touchement de consultations de différentes catégories d'acteurs clés à l'échelle des dix départements du pays et guidé par les connaissances actualisées sur le phénomène des changements climatiques et ses conséquences sur le pays. Le plan national d'adaptation se veut être un cadre global à moyen et long terme sur les dix prochaines années et couvre prioritairement les secteurs de l'agriculture de la santé, des infrastructures et des ressources en eau. Je m'en voudrais de ne pas formuler ici une pensée spéciale à l'endroit de toutes celles et de tous ceux ayant produit des réflexions pertinentes qui ont donné naissance au Comité national sur les changements climatiques et au plan national d'adaptation. Leur contribution technique et financière trouve l'expression de ma plus profonde gratitude. Il s'agit en tout état de cause d'une œuvre remarquable qui va aider à prendre des décisions hautement prometteuses. Et je remercie spécialement le Fonds Vert pour le Climat, le Programme des Nations Unies pour le Développement le NAP global et le gouvernement taïwanais. Mesdames, messieurs, on a besoin de discourir longuement pour évoquer les impacts des changements climatiques sur notre pays déjà en proie à des menaces multidimensionnelles. Les chiffres sont alarmants. Nous rappelons simplement que l'État haïtien se trouve obligé périodiquement de consacrer une forte partie de ses maigres ressources à penser les déchirures environnementales souvent imputables aux catastrophes naturelles occasionnées par les changements climatiques. Ces fonds auraient pu être consacrés à des activités de développement. Je veux renouveler la détermination de mon gouvernement à prendre en considération la problématique des changements climatiques. À cette fin, nous ne ménagerons aucun effort en nous ouvrant aux progrès techniques et technologiques réalisés tant localement qu'ailleurs. Mesdames, Messieurs, le gouvernement, mis à part les problèmes conjoncturels, s'engage à travailler à la restauration de l'environnement et à l'aménagement du territoire. Nous voulons, par cette démarche, jeter les bases d'une société viable et durable, suivant une vision allant de la montagne à la mer, qui priorise, entre autres, la réduction de la vulnérabilité et de la fracture environnementale aggravée par le changement climatique. Tout ceci à partir d'une gouvernance environnementale pragmatique et cohérente. Nous devons également, à travers les mesures que nous adapterons, les actions que nous poserons, contribuer à l'inversion du processus de dégradation environnementale jumelé à la menace réelle des changements climatiques. Le pays a l'obligation de s'orienter vers une croissance durable et une amélioration progressive du cadre de vie de la grande famille haïtienne. Je réitère donc ici mon engagement à poursuivre le dialogue social et politique avec tous les secteurs, indistinctement, à accélérer les réformes entamées dans l'administration publique et à œuvrer sans relâche pour le rétablissement et le renforcement des institutions régaliennes et démocratiques. Comme je n'ai jamais cessé de le répéter, Créer les conditions favorables à une gouvernance apaisée et inclusive n'est pas une option. C'est un impératif moral et patriotique. Haïti a besoin de paix, de sérénité et de stabilité pour affronter les crises multiformes qui risquent de peser sur l'existence même de la nation. Mesdames et messieurs, à travers la création du CNCC, nous confirmons sans équivoque notre engagement à changer de paradigme et à franchir le cap vers des actions concertées devant nous permettre d'avancer ensemble dans la lutte coordonnée et efficace pour les changements climatiques. Je recommanderais donc ici vivement que le CNCC intègre dans sa sphère d'action l'active participation entre autres des collectivités territoriales, des communautés locales, des groupes de femmes, des organisations communautaires, des organisations religieuses, etc. Déjà, je souhaite un avenir fructueux au CNCC et lui promet tout le soutien de mon gouvernement en vue d'une opérationnalisation efficiente et efficace au bénéfice du pays tout entier. Vive la journée du climat. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette belle réunion et riche réunion. Il ne me reste qu'à vous remercier. Et vous souhaitez de passer une très bonne journée et surtout une très bonne journée mondiale du climat. Un grand merci aux représentants de la presse et, et merci au Premier ministre.